J'espère que vous passez un très bon été, je suis avec Théo cette fois-ci pour le défi Bomber Show, cette fois-ci ça va être du trial On s'est lancé un gros défi, réaliser deux zones, on va en tracer une, moi j'en trace une, Théo en trace une Celui yes. qui a deux points, celui qui réussit le mieux, en tout cas ces deux zones Si vous aimez les petits défis cet été, pensez bien sûr à vous abonner à ma chaîne Youtube, n'oubliez pas Et euh, je vais montrer Théo euh, la première zone si tu veux, je commence Allez c'est toi qui lance Allez je lance la première, vas-y, on regarde ça. ça On va devoir monter ici, de là, sauter sur ce tronc là Gaffe, ça bouge les Membre, tu as déjà entendu en anglais You are a bâtard oh, ouais. <rire> On Infraux. verra si tu arrives. Je crois que t'aimes pas trop l'équilibre comme ça. Donc ici, ici, on allez sur celui-là. Interdit de toucher le sol. Il y a des crocodiles. Là. De là, il faut aller là-bas. Oh, quand ça commence à faire haut là. Plus facile en vélo. Et ça fait la deuxième chute. Là. <rire> ouais. Oh. Tu t'as pas une cheville à pied déjà On pédale, il y a un espèce de tremplin. On là-dessus. Ok. Ah, la pelle, il est pas très gros. Hein. Ouais, il est d'ici. Ça, par rapport à ça. ça. ça on descend là. Bon, on va rouler sur ce pont-là. Ouais, c'est fin ça, non? C'est fin, c'est plante à fin. Quoi? <rire> si vous avez compris, mettez un commentaire. Le fin du fin, c'est plante à fin. Ok. Et bien sûr, j'ai pas expliqué. Celui qui aura perdu ce défi-là, il aura un gage et ça sera à vous de le marquer dans les commentaires. Le fin du fin, c'est plante à fin. Il commence. Allez, on fait un Allez, Allez, mi. Hey, on est copieur hein. Allez. Shifu mi. Ah, je crois que ça casse sa ciseau. Allez, c'est moi qui commence. Donc le but c'est de pas mettre deux pieds au sol, de ne pas tomber. Celui qui termine la zone, il aura un point. C'est le premier qui a deux points. Donc c'est parti, je commence. Riders ready. Bipip. Ouh c'est précis Le mec il est ultra chaud Ok Le gros transfert Sur l'avant Yep Oh putain le jump T'es où ah. <rire> C'est quoi ce jump pédalier là Quelle idée de s'envoyer là. Ok! Oh la tête de la zone! Perfect. Zéro point! Allez à toi, toi. <rire> Qui fera mieux? <rire> bâtard! <rire> Nouveau rider! Allez, t'es prêt? Est-ce que tu feras mieux? On sent la pression! C'est bon Vas-y! Ok! Et... Oh le refus du premier! Le droit, ça, pas un coup de... Non, ouais, non, c'est bon, ok! T'auras le droit que sur le premier par contre, mais. Yes! Là c'est chaud. Ah oh, le pied Ça y est, première pénalité. On te laisse continuer. Mais tu viens de perdre le premier défi. Bon plus de pression maintenant. Plus de pression, non, t'as perdu, mais bon. Pour l'honneur, allez, un deuxième. Un, au bout de 5. Allez, ça c'est précis. Ça c'est galère. Le trou en face. Allez. Yes. Allez, ça enchaîne, ça enchaîne. Yes ou Yes ou Oh la prière. Oh, putain, le frein. Première défaite aux sensations. Bah j'ai vais un petit peu mal <rire> Oh t'as en fait, cassé pas la gueule là passé, En fait je suis arrivé dessus et j'ai pas tenu le frein. T'as pas tenu bah, tout court. Allez, je m'arrêterai sur le deuxième donc Allez vas-y tu seras sur la deuxième c'est parti. Allez let's go. go. 1-0. Allez pour l'honneur. Pour oh, moi jusqu'au bout. Yes. Oh. Ça passe. Yes Propre oh. oh Oh Oh putain Oh putain Oh ça va Oh mon ami Oh putain Ah oh, mais j'en ai ce là Oh putain Oh, oh ouais. les gamins C'est ce qu'on appelle de faire péter le p... oh. oh putain! en hein, moi Ça moi! remonté dans le dos là. Oh ça fait résonner la terre quoi oh. Je crois que t'as un peu mal aux avant-bras, non Hein T'as un peu mal au bras non Non non, dans le bas du dos là Ah ouais bah là oui maintenant mais... Dans oh, ma colonne Ça freine pas trop Ça y est, je suis, je suis handicapé Oh putain oh. Non mais sérieux là Putain de sur <rire> Théo Je vais tenter celui-là là, je pars de là Ouais vas-y Je pars de là et j'envoie tout là-haut Et après il y a un autre là-bas, vous allez voir Là moi j'ai une question Oui Je peux m'asseoir <rire> Je peux t'asseoir mais j'ai peur que ça te fasse mal <rire> Et c'est... c'est one shot hein il est, il est big. Allez, final de champion de France. C'est maintenant. Oh non C'est le karma du frein qui veut plus freiner deux fois de suite, trois fois avec Corel. Si tu penses qu'il passe, tu mets un gros pouce bleu. Et si tu penses qu'il passe pas, tu mets Je n'aime pas. Un pouce rouge. Oh, allez Il est énorme. Oh le chaud un dernier. C'est un autre passage là, avant de partir. Ah ouais. ouais Pas trop longtemps parce que pendant que je suis chaud et que la douleur est pas trop violente, tu vois, je ma mère tourner. Sortir arrière et sauter derrière. Moi, ok. C'est plus lourd moi déjà. Tu après euh, honnêtement. D'habitude je le passe, mais là je sais pas si je vais tenter du coup. Yes Oh, c'était un peu facile ça. Ah Ah c'est dans la tête, t'inquiète. Ah. Allez, ah, je te défie de le passer, ça aussi. Autant monter, c'est pas un problème. Descendre. Autant, derrière, il y a un plan qui... <rire> ouais. Il y a peut-être moyen de refaire un petit zipette comme tout à l'heure. T'as pas un peu de colopane <rire> Non, non, non. Trial, c'est tout en vélo. <rire> Allez, nous, on fait de la gamelle. <rire> ah, je déconne. Top es pas mal. Ça, Allez, go, go. Oh. Là. One shot, bébé. Allez. Train, Allez. Allez. Attends, je sais comment je vais faire. Allez. Oh. Oh oh Yes Allez, on change de zone, c'est parti D'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser avec Théo, on veut relancer les stages trial, perfectionnement, bomber show. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous êtes comme ça, on va essayer d'organiser une petite tournée de, de la France pour essayer de vous rencontrer, pour vous entraîner, pour euh, qu'on peut leur faire faire. La question, c'est quand quand, ouais, surtout. Ah, Peut-être après les vacances. Après les vacances. On sera toussaint, octobre. Septembre, octobre, novembre, je pense, ça peut C'est jouable. C'est jouable. Donc, marquez dans les commentaires votre ville et quand vous êtes dispo. Comme ça, on viendra, on va essayer d'organiser des stages Bomber Show. Et puis, voilà. Comme ça, on va pouvoir vous initier au trial. Théo, on va pouvoir vous lancer des défis. Je vous montrerai comment, rattraper rater sur les fesses. Après un lâcher de Une Vraiment, c'est, c'est super pratique. Ça évite de se mettre un plat d'eau et un coup de tête en bas. C'est rattrapage sur les fesses. Tu marches plus loin en deux <rire> tours, et mal. franchement, c'est trop bien. <rire> allez, vas-y, montre moi la deuxième zone, du coup, savoir qui va gagner ce défi. Allez. Si je remporte ce défi-là, j'aurai gagné. Il fait du bruit avec son vélo. Et ça sera à vous de choisir son gage que vous allez marquer dans les commentaires et qu'il va devoir réaliser dans une prochaine vidéo ou alors sur Instagram, vous allez voir. Alors, deuxième zone, Théo. Mmh. Voilà, rentrez ici. OK. faut rouler sur le tronc jusqu'en haut, pour la marche qui est en face. Mmh. On sur le rond. Sauter de là. là à là, à par terre. Monter sur cette pierre Ouh et on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'élan. C'est ça la limite, ok. On oui, est, est colo, ça. nous on utilise le bois comme rubalise. On prend l'élan d'ici, on doit monter on sur celle-là. Ouais, il fait 1m40 euh, pas mal. Ouais, il fait 1m62 je crois. <rire> ok. <rire> comme ma. Ça transfert en face. Comme ma potence. Donc on saute de là à là. Après on arrive, on fait le tour de l'arbre. On va faire le tour. Et là, il faut monter sur ce caillou. Il n'y a pas beaucoup d'élan, parce qu'à l'arrêt quoi. Et... Il est gros. 1m63, celui-là un peu plus grand. 1m63, hein. ouais. Ok. Ouais, mm -hmm. euh, bah, arrêtons. arrête ouais. Je fais 1m80, 1m80. Si tu filmes pas les jambes, c'est bon. Attends, fais voir, fais voir. Fais voir. Ah ouais, il t'arrive à la tête. Oh. oh, il fait Tain, 1m80, il est... je vous dis. Ah. Il est ouf. ouf. Ah non, peut-être pas. <rire> c'est pas fini. Et alors là, vraiment. C'est là que ça, ça va se jouer. C'est là. Il va falloir monter celui-là. Celle-là, pour de vrai, elle fait ouais, peut-être 1m60 si là, par là, contre. Celle-là, si je fais 1m80, elle en fait pas l'un d'un 70. Ouais, on est pas mal là. Elle est ronde. Comme ton. <rire> voilà. Du coup il est plus très rond mais. Ok. Il a un petit peu là. Shifumi qui commence ou tu veux commencer pour mettre la pression. Ouais ah, Shifumi. Allez ok, on voit mes mains, Allez. Shifu mi. Ouais, ah. T'as les mêmes gants que moi, c'est pour ça. Shifu Ah, ah j'ai encore perdu ah. Je commence C'est peut-être le seul truc que j'aurais gagné aujourd'hui. <rire> On devrait faire un battle de Shifumi la prochaine fois. Ouais. Ce serait plus simple pour toi. Tu fais <rire> Aurel ah, montre-moi parce que moi je connais pas cette astuce -là. Ceci ça s'appelle de la colophane. C'est ce qu'ils mettent normalement sur les violons, tu sais. Pour que ça fasse du bruit ouais. aussi, pour que ça accroche. Ah, moi j'utilise hein. sur ma jante comme ça. Voilà. Et en gros ça va faire un, un petit peu, ça va coller. Et tac. Tu vois là. D'accord. Ça c'est un secret. Du coup maintenant que tu me l'as dit, je vais peut-être en mettre Voilà, ça, ça évitera peut-être <rire> ça, ça évitera de mourir maintenant quoi Allez deuxième zone, c'est parti ready. Bah quand tu veux, <rire> j'attaque que tu partes ready. moi Ready allez, Ready, ready, allez Ah freine bien, là, freine bien hein. oh. <rire> Tu vas commencer à avoir peur non Voilà, dépasse la pâte pour monter Ok, euh, par contre faut aller sur la pierre en face. Bah faut aller là-bas. Bon. Ouais. Bah, C'est vous qui dites en commentaire si vous voulez l'idée. Tu fais comment là Explique ta technique. Euh, non, je fais un Ah ok. Tu veux faire un mauvais côté tiens pour te mettre la pression. Moi je le fais pas mauvais côté, hein. je te le dis. Ouais. Aïe aïe aïe aïe bon, aïe. <rire> La vidéo reprends ici Ouais <rire> C'est pour le fun hein oh Ah bah non toujours pas, toujours pas C'est rare l'échec quand même dans tes vidéos <rire> Ouais mais j'avoue, j'avoue J'avoue bah, toi, en fait c'est pour toi, j'aurais juste pu le faire comme ça Tu vois Là Faire ça pour toi Voilà et c'était fait <rire> Mais comme tu ne connaissais pas ma stratégie, du coup tu as voulu faire le malin et voilà ah, c'est là que c'est intéressant. C'est énorme. a yep, pas, oh, wouh! a pas! J'aurais pas dû faire le con là-bas. J'ai voulu en faire trop. <rire> J'ai perdu. C'était un petit peu fat. Faut que t'ailles plus loin quand même que là-bas. Vas-y. Allez, attends, on va voir si tu fais mieux. Vas-y, étire bien, étire bien, ouais. <rire> Allez, quand tu veux. Riders right, ready. Watch again. Là ça passe Ok la descente Ça serrait les fesses hein Ça passe La pierre là-bas Latérale. Et wop Ouh Ouh Ouh Yes C'est là que ça va se jouer Tout va se jouer maintenant Allez Allez Bam bam Oh le refus Si tu rates là, il va avoir un départage. Attention. Le temps. Oh. Oh, oh le bâtard, il est passé Ah putain, j'aurais pas dû faire le con là avec ma vie technique là. Mais il reste celle là. Il n'y a plus de pression. Une 46. 47. 48. 49. On a deux minutes. Il faut sortir. 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, oh non C'est un échec du coup, on finit à égalité. <rire> bah là ouais, t'es bien comme ça Tu fais quoi Je me prépare. Alors, le planter. Ah allez. Ouais. Muscu Ah Oh, oh, En fait c'est ah. la nouvelle technique du développé couché tu fais les jambes avec presse et, et jambes on peut, on peut faire les inclinaisons latérales et de côtés. Et on peut <rire> <rire> <Olive>. <rire> Ok donc du coup 1-1 Théo il allait plus loin dans cette zone là que moi Tout à l'heure je l'ai battu donc on est à 1-1 ça va jouer sur une dernière manche On va se faire un petit défi équilibre si tu veux ça me semble pas mal, on va se défier sur une petite poutre. Théo a eu l'idée très con cool. d'utiliser cette poutre là, c'est un poteau qui fait 10 mètres de long. On va être tous les deux, moi je vais partir de là, Théo va partir de l'autre côté. Et en gros on va se rentrer dedans, et c'est celui qui tiendra le plus longtemps déjà en équilibre. Et après on aura le droit de se pousser, genre un peu comme un combat de joute. Qui tombera le premier, ça sera la manche finale. Restez bien, je pense qu'on va casser peut-être de la roue avant, on va bourriner le vélo. Donc c'est parti, la manche finale, let's go Ça part de là, donc Théo va être ici, moi je vais être là-bas, on va se rentrer dedans, et c'est le premier qui tombe de la poutre. Allez, go! Allez, d'accord! Ah, Allez, d'accord! <rire> Merde! Ah <Hey> <rire> oui, la ouais. Yes! Le gage, le gage! C'est la technique d'un roi, hein. ça marche toujours, ça déstabilise. <rire> bon bah, ouais. Ah, ça, tu pensais faire quoi En fait je voulais te pousser la roue avant avec la main ouais. Ça a On m'a dit qu'on avait le droit à tout Bah ouais Enfin je te poussais sauf qu'en te poussant Bah c'est toi sais, qui est tombé côté. Allez <rire> chier Chier Théo a perdu, donc c'est à vous de marquer dans les commentaires le gage qu'il va devoir réaliser en vidéo sur son profil Instagram. Ouais, soyez cool. Soyez, soyez cool, cool, cool, cool so ou pas. Les gars. Si vous avez des poches de glace pour ses fesses aussi, n'oubliez pas de lâcher ouais. un gros pouce bleu, ça le refroidira. Quelqu'un un a trouvé, elle est sur un truc, un tronc par là-bas. Voilà, le, le gros pouce bleu, ça va lui faire de bien. À lundi 18h, ciao les gars, bonnes vacances. Ciao. Ok les gars, maintenant c'est à vous de vous abonner à lâcher le gros pouce bleu. Et ma nouvelle boutique en ligne est disponible, c'est sur oréliampontenoir.fr. À la semaine prochaine, ciao.